Capitale de l'Allemagne, au cas où euh, vous soyez vraiment très, euh, veniez de très très très loin, et c'est un peu compliqué parce qu'elle n'a pas toujours été, en tout cas, cette partie d'Albert. Le reste du pays qui a 6,6 qui a deux fois moins de chômage qu'en France. De recherche. Regardez la taille de cette avenue sur la droite et sur la gauche, et ceci est tout à fait inhabituel pour une ville européenne depuis, depuis le début du XXe siècle, pratiquement. C'est il il un blocus pendant presque un an et ne fut approvisionné que par avion. Nous sommes sur une très grande avenue. Les lampadaires que vous voyez sont encore d'Albert Vous avez entendu parler du personnage ouais. euh, c'était dans la folie. Hitler détestait Berlin absolument. D'ailleurs, il y mettait pas les pieds le moins possible. Il a décidé d'y mourir et c'est Elle aurait dû être capitale du monde. Aujourd'hui, et non, en encore. Mais jamais, jamais, le nom de Berlin ne serait réapparu. Elle s'appelle Germania, car il détestait Berlin. Le nom de Berlin devait disparaître de la carte. Ce qui s'appelle la porte de Charlottenburg. moi aussi mieux que moi d'ailleurs. Moi je suis un peu à la cave dans le sous-sol. En tout cas accompagné d'un chauffeur charmant, il conduit bien en plus je crois, pour l'instant. Ça compte. Alors si vous parlez de ça, c'est que cette avenue-là avait été construite. C'est une colonne. C'est la colonne de la victoire. Qu'est-ce que vous avez depuis 30 ans je, Quand je passe à côté, tout le monde me demande mais quelle victoire Ben oui, il y en a eu en Allemagne des victoires. En 66, mais surtout contre la France en 1870-71. La colonne était à un autre endroit. Elle fut déplacée, surélevée, tournée vers la France lors des grands travaux. Donc, dans les structures qui la surmontent représente un ange. Donc, on en voit un ange doré, les symboles guerriers. Même, on oublié que les décorations dorées sur le fût de la colonne sont en fait des canons, pris aux Français Non, non, les, les Français ne tiraient pas. On a de grandes avenues, on a une ville plate, on est sur une grande plaine. Et fin septembre, puisqu'il est à l ue, l ue, oh, il pleut, parce que tous les jours... Vous avez eu beau temps pour votre croisière oui. oui, ça va très vite. Mm -hmm. voilà. Je que là, que vous la allez apercevoir... À droite au loin, la porte de Brandebourg. Le président de la République a des pouvoirs qui peuvent être importants, mais en général, ils en il n'en use pas, c'est-à-dire qu'il contresigne les lois, ce qui est un travail. et... Sa vitesse maximale est d'un kilomètre heure. C'est vraiment pour beaucoup. Et quelquefois, quand il fait très chaud, parce que ça arrive aussi, eh bien, elle recule vers la source. De la maison des cultures du monde. C'était un cadeau à l'origine, c'est-à-dire en 1957, des États-Unis à la ville de Berlin pour relancer l'économie, lui offrir un palais des congrès par un des plus grands architectes de son époque, Stubbins. Et le bâtiment s'était écroulé en 1944, Sombre que vous voyez. 69 cloches, et il y a des concerts, le plus souvent mécaniques, mais quelquefois un carillonneur vient actionner le mécanisme. Et on entend la musique dans tout le parc, la salle plénière du Bundestag, dans le bâtiment du Reichstag. Il est très connu, car ça a toujours été le Parlement, même si pendant longtemps, il a été fermé, car les dictatures n'aimaient pas beaucoup les Parlements. La Première Guerre mondiale s'était achevée sur fond de révolution, de troubles importants. Grève. Et la foule s'était rassemblée devant le Parlement. Un député avait pris les devants et le Bundeskanzleramt sur la gauche. Vous avez tous entendu parler, je pense, de notre première ministre qui est en vacances, Angela Merkel. Donc, le bâtiment qui était inauguré en 2001. Et sur la droite, on aperçoit ben, le drapeau suisse. Et l'ambassade de Suisse, il y avait là tout un quartier qui enjambe la rivière et qui peut aussi symboliser la réunification, puisque en face de nous, c'est le DB que vous apercevez au loin devant nous, c'est-à-dire a été inauguré en 2006 et le bâtiment sur la droite ne sont pas encore finis ils vont abriter des ministères sur la gauche donc l'HP et ces berges qui ont été aménagées là aussi leur 2006. centrale c'est à dire que les trains, les voies est-ouest, c'est à dire Paris-Moscou et à long terme Oslo-Rome s'entrecroisent sur plusieurs niveaux c'est on commence à détruire tout un quartier diplomatique, ensuite c'était la, la chancellerie fédérale et sur la gauche les bureaux. Les salles de conférence pour les différentes commissions parlementaires de remporter les élections. Voilà pendant longtemps il avait été d'ailleurs une terrible bataille à cet endroit, en avril 1945 entre l'armée rouge, les soviétiques, et parce que c'est un cimetière, eh bien, on l'a restauré avec ses chars, les T34, un cimetière militaire, car sous la pelouse, ici sur la gauche, eh bien sont enterrés des soldats soviétiques. Vous voyez, il n'y a pas de croix, il n'y a même pas de nous. Voilà là, le mémorial soviétique. Le mémorial du soldat inconnue soviétique à l'emplacement d'un cimetière. Voilà, l'emplacement le, du mur est marqué par une bande de pavés sur laquelle nous roulons. Donc tout ici est neuf, même la porte a été entièrement refaite depuis la réunification. On reviendra à proximité tout à l'heure. Nous longeons sur la droite le, le mémorial, le monument, pardon, des aux juifs assassinés de tout ce que c'est c'est triste mais c'est un crime affreux bien sûr quand alors ici pendant longtemps c'était vers est ce quartier était bien gris toute la ville d'ailleurs était bien grise si vous enlevez les magasins si vous enlevez les couleurs et les voitures avec quelques voitures vétustes mes amis qui travaillent à l'ambassade du canada me dit vous êtes un pays béni du ciel enfin, bon alors c'est les bavardois qui s'en charge voilà pourquoi nous allons dans un restaurant ben ben moi, avec brasserie, si vous avez soif, et une boisson euh, claire, euh, oui, un peu pétillante. Moi j'étais travaillée en Normandie-Bretagne il n'y a pas très longtemps, ça m'a bien fait plaisir, et surtout on parle vraiment beaucoup du Québec, avec Jacques Cartier à saint malo et qui étaient venus massivement dans la région. Région ravagée par la guerre de 30 ans au XVIIe siècle. Ils étaient venus, ils avaient transformé en restaurant. Un grand théâtre qui aujourd'hui est une salle de concert. Sur la droite, grosse charge et la avec la statue d'un dramaturge allemand du XVIIIe siècle qui s'appelait Frédéric Schiller. Sur la droite, eh bien, le Deutsche Dom pour les à proximité. on n'en est pas I'm <laughs> Une ville comme les autres. Il faut dire qu'ici, c'était la partie communiste de la ville. Et là aussi, dans ce quartier, mais on aurait pu restaurer les immeubles. On préféra construire ces grandes avenues avec des HLM qui étaient tout à fait animés. en tout cas, surtout par les idéologies. Aujourd'hui, on refait tout, on reconstruit, on essaye de redonner à la ville un visage humain. Il y a des fouilles archéologiques sur la gauche. Nous sommes ici à l'emplacement de la plus ancienne église de Berlin. Et voilà. Par les communistes qui voulaient faire du passé table rase, c'est une chanson qui s'appelait en international c'était leur hein, et qui voulait non seulement à l'allemand, mais ça, des capitales. Et sur la gauche, vous avez le Berliner Dos, qui est une grande église, mais aussi des bruits jaunes, et qui vous montre eh bien, le chantier de la reconstruction du grand château historique. Déjà, mais il y a déjà plus longtemps, avait été reconstruit ce quartier sur la gauche, Nicolas Hilton plus loin, on aperçoit le b froid. Vous avez un drapeau, je ne sais pas si vous le voyez le drapeau, blanc et rouge. Oui. Une bande blanche insérée dans deux bandes rouges spéciales puisque c'est une d'art sur la droite Alors vous avez déjà entendu parler de mur et vous êtes à Berlin, alors à votre avis... On a vu, c'était des murs à Berlin. Ce si que vous allez voir, là il y a le sauteur de mur, vous voyez Et puis il y a un carré abstrait, un carré bleu, avec un tour, un entourage je orange. C'est une québécoise. Et je me souviens qu'il a deux vis du Québec. Je me souviens que né, sous le vis, je vis quand c'est tout ça C'est fois si vous savez quoi que je vous dis Sauver l'ensemble pourquoi? Parce que le terrain de l'autre côté est très convoité. Il y a, vous allez le voir tout de suite, un morceau. Une bande de sable aujourd'hui de la pelouse et la rivière. Et de l'autre côté de la rivière, sur la droite, bien sûr, c'était l'ouest. Donc ici, c'était une zone extérieure. construit le mur, ça non, non c'est pas du ça. Sur la gauche, vous avez le carré bleu entouré d'un tour orange-verre. Voilà, ouais, je me souviens, il ne faut pas s'arrêter pour prendre un tour. À gauche. Et la tour de télé en face de nous. style très particulier. Nous sommes sur la Karl Marx Allée, qui pendant longtemps s'est aussi appelée la Staline Allée. Ici, dans un Berlin dans l'après-guerre, eh bien, parti communiste de la ville, pour l'anniversaire de Staline, c'était en 1950, c'était pour ses 70 ans, fut décidé une grande construction, une allée de parade, et des moyens extraordinaires furent dépensés. Si pour la première fois, les... Ouvriers construisaient majestueux cette grande avenue, mais pendant bien longtemps elle était bien triste. Et c'était déjà des années 70, elle ne s'appelait plus la Staline Allée, elle s'appelait la Clara Marx non non la Grâce. On traverse la partie moderne ici, qui, qui était, il y en a peut-être à nouveau, hein, moi je connais ceux qui font, mais je suis vraiment les vieilles générations. La planète des singes révolution, ça doit être un, un nouveau film. Marcher au bois, la lisière de la vie. 1805, arrive le tsar de Russie, l'alliance contre Napoléon avec le roi de Prusse et à cette occasion, eh bien, on rebaptise le marché Alexandre C'est un lieu précis, c'est On refait l'immeuble sur la droite date de la fin du XIIIe siècle. On n'a pas de grande cathédrale à Berlin, car l'histoire est beaucoup plus récente. Ici, c'est la plus ancienne et du... Vous le voyez, une église du XIIIe siècle. Nous sommes dans le Berlin historique où du Moyen Âge ne reste pratiquement plus rien. C'est surtout dû à la volonté déjà se transformer en empire allemand à partir de 1871, Les... le jardin sur la gauche, donc l'hôtel de ville sur la gauche à la mairie originale, et eh bien nous avons même un échantillon de château. J'avais parlé de la reconstruction de ce grand château. Alors ici nous sommes sur une île qui est le berceau de l'histoire. Des... des événements terribles en Turquie ces dernières années. Enfin, Attention les cyclistes, alors on a tous un vélo, moi aussi je suis euh, à vélo. La ville se prête très bien à la circulation. Mais souvent ce sont des touristes qui s'approchent. Euh, on passe cette carrière politique fulgurante. Sur la droite, là où vous voyez une affiche rose. Eh bien c'est le musée de Pergam, que l'on restaure, on refait tous les musées, on reconstruit, on construit même un immeuble. Pour les expositions provisoires du Grand Musée d'Histoire. Le Grand Musée d'Histoire, nous le longeons sur la droite, sur la gauche, pardon, voilà, c'est le bâtiment rouge d'Edwinde, qui est entièrement en travaux. Pour cause, entre autres, sur la gauche, construction du Grand Château, mais surtout, construction d'une nouvelle ligne de métro. Le métro, là, depuis 1902, évidemment, il était coupé du temps du mur, la ville était séparée. du métro. aussi. Il a été décidé, on l'a tout il a été décidé de construire une nouvelle ligne de métro. Sur la droite, ce bâtiment abrite aujourd'hui le mémorial central des victimes, dédié aux victimes des guerres et des dictatures. Pratiquement tous les pays sont concernés, vous êtes assez tranquille, c'est section. Sur la gauche, le grand opéra historique, il a du XVIIIe siècle, commandité par un roi dont vous voyez la statue équestre en face de nous, il s'appelle Frédéric II. Il était musicien, il était ami de Voltaire, mais aussi un militaire qui fonda la Prusse fin 18 e siècle. Einstein, qui avait vécu près de 20 ans à Berlin, est présenté depuis cette université la, sa théorie de la relativité. Sur la gauche, eh c'est au milieu de cette place que fut organisée par les nazis l'autodafé de 1933, à peine arrivé au pouvoir. Eh Il sortit les livres de la bibliothèque. Sur la gauche, le bâtiment c était... C'était du... la partie communiste de la ville, en face de nous la porte de Brandebourg. On a tout refait. Eh bien, on a tout défait. On n'en voulait pas de la ligne de métro. En plus, on n'en a pas besoin, mais ça a été décidé au niveau fédéral. Et les chantiers de métro, je ne sais pas si vous avez ça, ça dure des années, c'est vraiment... Et à cause de la gauche, on a tendance toujours à dire Union soviétique à cause de l'architecture. Vous voyez, il y a toujours des barrières, hein, de la protection, car quand même il y a quelques manifestations. <音> <好, 好啦>, 来 <抓回来啦。音> <这边放小吗? 音>